Construire un escalier en béton de type pyramidal, image 3 dimensions. Pour construire cet escalier, j'ai d'abord dessiné un plan en 3 dimensions dont voici les côtes. Pour réaliser cet escalier, j'ai dans un premier temps confectionné un coffrage. Il est constitué de deux chevrons de 6 sur 8 cm et 350 cm de longueur, et deux chevrons de 6 sur 8 cm et 250 cm de longueur. Trois plaques de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur 250 sur 20 cm, 150 sur 20 cm et 100 sur 20 cm. Et des pointes à tête large. Je dispose donc d'équerres un chevron coupé à 190 cm et un autre chevron coupé à 308 cm, de cette façon. Puis je perce deux trous avec une mèche inférieure au diamètre de mes tire et je bloque ces deux chevrons dans cette position avec les tire -fonds. Je réalise ensuite un deuxième élément identique à celui-ci. J'ai maintenant tous les éléments nécessaires à la fabrication du coffrage. Je prends maintenant un élément composé de deux chevrons et sur la partie la plus longue, je vais pointer la plaque de 250 cm sur 20 cm, comme ceci. Une fois la plaque maintenue en place par deux pointes, je vais tracer des cases de 30 cm correspondant à la largeur des marches. Je continue ensuite à pointer soigneusement toute la plaque en évitant une zone de 3 cm de chaque côté des traits délimitant les cases. Je fais de même ensuite en pointant la plaque de contreplaqué de 100 cm sur 20 cm sur l'autre côté de l'élément. puis je pointe la troisième plaque de contreplaqué de 150 cm sur 20 cm en la centrant avec précaution dans l'angle des deux chevrons. Je dispose le deuxième élément de chevron comme ceci et je le pointe. Il est alors possible d'adapter l'arrondi de l'angle en réalisant ce genre d'opération. Je suis prêt maintenant à commencer la construction de l'escalier. Il faudra soigneusement graisser avec de l'huile moteur le contreplaqué du coffrage. Cela facilitera grandement le décoffrage à chaque opération. Je dispose le coffrage pour couler la première marche et je le bloque soigneusement. Je dispose à l'intérieur du coffrage quelques pierres qui me permettront d'économiser du béton. Je ferraille ensuite avec un treillis et des armatures en fer à béton. Et je coule le béton en disposant des fers d'attente pour la prochaine marche. Je coupe ensuite une portion de 30 cm de chaque côté du coffrage, ce que je ferai à chaque réalisation de marche. Et je procéderai de la même façon à chaque fois. Deuxième marche... Troisième marche. Quatrième marche. Cinquième marche. Et enfin, sixième et dernière marche. Et voilà, l'escalier est terminé. Le voici dans la réalité. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir maisonnet Abonnez-vous